La passion qui nous anime depuis quatre générations s'exprime aujourd'hui à travers notre expertise pour identifier les fèves de cacao qui possèdent les arômes les plus fins et les transformer en chocolat de couverture d'exception. Chaque fève de cacao est cultivée et traitée avec humilité par nos planteurs avec qui nous tissons des liens étroits. Implantés dans des territoires reculés, ils concilient savoir-faire traditionnel et pratiques responsables pour créer, année après année, des arômes uniques dans le respect de notre planète. Pour chaque nouvelle création, notre approche artisanale s'inspire d'une signature aromatique familiale, incarnée par l'élégance et l'équilibre. Pour valoriser cet artisanat précieux, nous plaçons l'arôme au cœur du processus de transformation, grâce à notre outil de production sur mesure, qui garantit la sécurité alimentaire à chaque instant. Spécialistes des matières premières de qualité, notre exigence est d'innover en faveur de ceux qui combattent la standardisation du goût. La personnalité aromatique de nos produits sont tout autant d'outils entre leurs mains pour contribuer à la réalisation de leurs plus belles créations. C'est par la combinaison des atouts humains et techniques ainsi qu'un haut degré d'exigence que Chocolaterie de l'Opéra permet aux artisans qui souhaitent se différencier d'exprimer toute leur créativité pour enchanter les palais les plus gourmands.